Wesh, vous allez bien ou quoi Tranquille ou quoi Alors là, mesdames et messieurs, sachez que moi, ça ne va pas du tout. Car je suis extrêmement choqué, dans un premier temps. Deuxièmement, je suis attristé. Et franchement, je suis énervé. Mais ça, vous le savez que je suis énervé. Mais regardez-moi la violence de cette vidéo. Moi, je tiens à vous dire que j'ai beaucoup parlé des sportifs. C'est vrai, les vidéos ont fait des vues, vous avez rigolé. Mais qu'est-ce que je faisais dans mes vidéos J'étais en train de vous prévenir, mesdames et messieurs. Bien sûr, j'étais en train de vous lancer des alertes, parce que moi je vois les choses clairement, et je vous ai dit que les gens qui sont en train de faire des trucs à la salle de sport, ils sont en mission. Je vous l'avais dit, hein? les gars ils ramènent tout et n'importe quoi à la salle de sport, ils sont plus que motivés, les gars ils ramènent du frigo, du canapé, comme s'ils veulent emménager là-bas. Voilà, bon moi j'habite à la salle de sport, je rentre chez moi, euh, voilà, euh, j'habite ici, je ramène mon canapé, je vais le soulever un peu, <rire> voilà. Et même carrément, il y a des machines là-bas, ils démontent les machines, ils reconstruisent des machines. Je vous avais dit que tout ça, c'était pour impressionner le monde entier et surtout, hein j'ai insisté là-dessus, que c'était pour voler nos femmes. Voilà, la preuve est là. Regardez-moi ce vicieux Voici le sportif le plus fou, enfin il fait partie des fous aussi, qui vont à la salle de sport et qui font du grand n'importe quoi, mais voici le plus vicieux de tous les fous qui voient à la salle de sport. Regardez-le Il a carrément dit à une femme « Monte sur mon dos, fais ton sport tranquille pendant que moi je fais mes pompes. » Tu te rends compte de ce que ça peut dire Ça veut dire que lui, il peut dire à une femme « Voilà, si tu veux dormir sur mon dos pendant que je fais mes pompes, vas-y. » Si tu veux manger pendant que je fais mes pompes, vas-y. Si tu veux aller au travail pendant que je fais mes pompes, tu montes sur moi, on marche pendant que je fais mes pompes, vas-y. Tu vois ce que je veux dire Il est en train d'expliquer que lui, il a la capacité de porter les femmes qu'il veut pendant qu'il fait du sport. Donc le message qu'il est en train d'envoyer, mesdames et messieurs, il est clair et net. Là, il est en train de dire à toutes les femmes du monde, mesdames et messieurs, enfin juste mesdames, parce que les messieurs, <rire> ils ne peuvent pas faire ce que je fais. C'est ça le message qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, bon, mesdames, écoutez-moi bien. Voilà, je sais que peut-être vous avez un homme qui n'est pas très fort à la maison, qui ne porte pas beaucoup les courses. Écoutez, venez me voir, faites du sport sur mon dos. Ou bien, j'ai une autre hypothèse, parce que là, on a l'impression qu'il y a une alchimie entre ces deux personnes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des folles qui sont engrenées dans la folie des hommes qui vont à la salle de sport Tu en comprends ce que je te dis Parce que là, là, il y a une alchimie, la dame, elle est là-haut, le gars, il est en bas, ils font du sport de manière superposée. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de copuler, mais en manière sportive hein Ça, c'est mon hypothèse, parce que sachez qu'ils sont malades. Hein ils sont fous, parce que là, si ça se trouve, ils sont en train de faire un enfant, mais en mode sportif. Tu vois ce que je veux dire Avec les machines, tu vois Peut-être que là, là... Euh, je sais pas qui va être enceinte, peut-être ça va être la machine de sport qui va être enceinte, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être que là on est en train d'assister à la première vidéo à caractère sexuel en matière de sport. Eh ouais, je vous l'ai dit, ils sont malades, ils sont fous. Hein Donc toi tu veux que nos femmes elles viennent faire du sport sur ton dos Hein Vas-y, fais tes pompes, t'inquiète pas, nos femmes, elles arrivent. On va venir à la place de nos femmes. Tu vas voir, on va monter. Tu vas voir. Mon, vas-y, fais tes pompes, on va sauter sur ton dos. Bien sûr, c'est quoi ça là Hein Non mais on va où là Supprimez lui Internet à lui là. Espèce de vicieux là.